je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Bon, voilà, tout le monde parle de Karim Benzema. Voilà, c'est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid. Il va rentrer dans l'histoire. Oh là là, mais les gars, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est une locomotive à remporter des titres. Si tu joues là-bas, hein, tu as des titres. Je vous rappelle que ce que vous êtes en train de dire, que Karim Benzema, il a gagné, toute l'équipe a la même chose. hein, Jusqu'à l'entraîneur, même le staff. Donc, commencez à vous calmer. Deuxièmement, il n'y a pas que Karim dans l'équipe. Voilà. C'est un bon joueur, un grand joueur. Il fait euh, une saison stratosphérique. Il est sur le terrain. Il fait des trucs que personne ne fait. Et voilà, c'est bien. C'est magnifique. Et tout, nanana. Mais du calme. Il en est qu'à 324 buts. Hein? 324 buts sur combien de saisons Combien de saisons Fait la division. Fait la division. Voilà. Alors que l'autre là, CR7. Oh là là. 450 buts. Hein En combien de saisons Fait la division. Raoul. 323 buts. En combien de saisons Hein on te parle de quoi, là Faut se calmer, hein Moi, déjà, là, j'ai vu des trucs sur Internet qui commençaient à dire que, ouais, Karim Benzema, plus fort que Luis Suarez. Oh là là là là Mais ça vient d'où, ça Hein Les gars, je vais vous dire un truc. Dans le Real Madrid, il y a 11 joueurs. Tu comprends Il y a 11 joueurs. Thibaut Courtois, lui, il a arrêté d'être courtois. C'est terminé. Vous n'avez pas vu, là Ligue des champions, partout. Le mec, il arrête tout. Il laisse plus rien passer. Tu vois ce que je veux dire Depuis que Edouard Mendy... Il a gagné le, le, le, le, le, le, le, le gants d'or, là, en mode, c'est le meilleur gardien du monde. Il a trop la haine. Et là, tu vois que maintenant, il veut remettre les choses à, dans, dans son contexte. Tu penses que ça va être qui, le meilleur gardien Hein Tu penses que ça va être qui Hein Voilà, le milieu, là. Le milieu. Moi, je vous dis, hein, Kamavinga. Oh là là. Moi, je vous dis que ce Kamavinga, il va vous réaliser une saison Incroyable. Oh là là, le milieu du Real de Madrid, c'est quelque chose. Hein. Oh non Oh non Moi, je me disais, bon, là, ils vont un petit peu lever le pied. Voilà, ils ont encore une Ligue des Champions, tranquille. L'année d'avant, ils étaient en finale, blablabla, bla, bla, ou j'en sais rien. Mais là, là ce qu'ils ont, qu ont montré dans la deuxième mi-temps, là quand les autres joueurs ils sont rentrés, là hum c'était serré. Hein Et puis, tu les vois, ils font des passes gauche à droite. Oh là là, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que oui... Karim Benzema devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. On va pas se mentir, c'est vrai. Il va rentrer dans l'histoire. C'est magnifique. Mais les gars, là, moi, j'ai l'impression que le gars, il est fort au club. Mais avec le pays, en termes de titres, c'est pas trop ça, quoi. Hein? Qu'est-ce qui se passe Alors, Karim Benzema, ton pays, c'est le Real Madrid, maintenant Hein? Tu oublies que là, il y a la Coupe du Monde. Tu as oublié Donc, commence à te concentrer. Tu as fait un bon match mais c'était. Euh, C'est qui eux là Hein C'était qui Hein Eux c'était qui Là on, a, on attend la même saison que l'année dernière. Et plus encore en Coupe du Monde. Commence pas à croire que là tu peux soulever des coupes, faire des je sais pas quoi. Il hein. y a la Coupe du Monde encore.